vidéos en caméra embarqué. Mais n'hésitez pas, pas à liker, à partager et à vous abonner. Citroën Berlingo Essence. Oui, probablement les dernières puisque maintenant on ne les fera les plus. dernières. Maintenant ils ne vont plus les faire qu'en électrique. Ouais. Donc j'en profite. <rire> La caméra tranquille, évidemment. Le petit bip, bip parce que là il est... Je le sens directement. Oui, tu as eu la Porsche Cayenne, etc. Moi, ouais, mon objectif, c'est de transporter mes oui. enfants bagages et mes deux chiens. Ouais ouais. Donc c'est pas une très puissante. De toute façon les limitations de vitesse. Ouais. Ça sert plus à rien. Malheureusement. C'est ça le principal. Moi c'est le principal. Il y, a est il y a de, de la place. place pour tout le monde et qu'elle soit très modulable. Je peux enlever tous les sièges arrière et aller faire des grosses courses. Pour pour porter ouais. beaucoup de choses et aussi un attache remorque pour aller à la pêche ah, voiture ouais. Ouais, ouais. familiale multi-usage par excellence ah, ouais, mais... et c'est ma deuxième, j'en ai eu une avant, une diesel ouais. et avec les petits enfants, enfin, Éric est maintenant plus grand. oui c'est quand même le les portes latérales qui coulissent Oui quand on est dans un parking un peu serré oui, oui, oui. De dire aux enfants attention à la voiture d'à côté c'est latéral ça pose pas de problème oui c'est vrai parle pas. très peu bruyant bah, ah. par rapport à la belle. mais oui, ça j'ai remarqué aussi quand j'ai acheté la, la voiture essence puisqu'on faisait moins de kilomètres quand on a changé de voiture Dans Et derrière on est comment installé bah, derrière il y a trois places totalement euh, séparées, ces trois sièges séparés avec leur ceinture. Normalement on sait s'installer à trois faciles. Et le point de cette voiture. Moi je trouve c'est son multi-usage. Oh, ouais. On peux aller euh, on est ouais. plus fort pour compter, pour euh, voir. vision arrière de la hauteur je ne vois pas bien les petits les petits bolards qui sont sur le côté quand on se gare et qui sont sur le long maintenant euh, un peu compensé par les les avertisseurs sonores oui, et, la, et la et caméra arrière mais quand c'est latéral c'est un difficile et puis malgré euh, bah, tout elle consomme quand même un, un peu plus qu'une petite citadine. et moi Il y a même qui dorment dedans. Il y a moyen, oui. Tellement. Mmh. Qui ont fait. Il y a moyen, tu vois, qui enlèvent les sièges. Et, euh, Tellement elle est spacieuse. Et, dessus, et si tu veux, tu peux aussi mettre euh, les Oui, un coffre de toit sans problème et où les petites tentes. Dans la tente de toi, donc oui. par ça, <rire> si on part à 5. Si on part à Ça va évoluer. on s'imagine qu'il qu peut y avoir dans l'espace, mais ça, ça reste une petite tente. Par voilà. ah, mes beaux paysages Voilà. C'est tous des endroits où je vais pas euh, la pas très loin de chez mes parents. C'était mon coin Pas mal, hein. elle est chargée. j'avais dit qu'il y avait euh, ah, un oui. de toit elle est un peu chargée par ça. Il nous... bon, y a toujours du bazar Le parapluie hein, en Belgique oui, oui. Le sac de course C'est pratique J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux Les vidéos pour une prochaine vidéo